Le mystère de la maison abandonnée Voici une histoire vraie que je vais vous raconter, mais je déconseille aux peureux de la lire. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne vous plaignez pas d'avoir des cauchemars. Il existe tout près d'ici une vieille maison abandonnée, dont le balcon est à demi effondré, les volets et les fenêtres prêtes à tomber. Le tout est couvert de toiles d'araignée. Que vous ne la connaissiez pas, c'est normal. Moi-même je n'y prêtais pas attention avant avant d'entendre une histoire à vous glacer le sang et à faire frémir les plus courageux de la ville. Cette histoire, je vais vous la raconter. Attention Si vous avez déjà peur, ne lisez pas la suite. Voici l'histoire, un homme habitait cette maison vers les années 1945. À l'époque, c'était un beau palace. Cet homme s'appelait Jean-Pierre Jucquille prononçait Juckel. Il était beau, arrogant, jeune et surtout riche. Il avait fait graver en lettres d'or sur une plaque fixée sur sa porte « Monsieur Jean-Pierre Jequille, millionnaire. Maintenant, cette plaque n'existe plus. On raconte qu'elle a été volée, mais personne ne sait si c'est vrai. Beaucoup de gens l'admiraient, et beaucoup de jeunes filles venaient sonner à sa porte pour lui demander de les épouser. Chaque fois, M. Jekyll répondait, navré, mais je ne puis me marier avec vous, vous êtes un peu trop, laide. Fermez les guillemets, les filles sortaient en pleurant de chez lui, mais il restait intraitable. Enfin, à l'aube de ses 31 ans, il accepta, enfin, de se fiancer avec Amandine Remondoin. Amandine avait de longs cheveux noirs, qui lui descendaient jusqu'au milieu du dos et la peau blanche comme la neige. Elle aménagea dans la maison de son mari avec ses affaires, et aussi avec son petit caniche noir. Rufus. Ce caniche aboyait, dès que quelqu'un passait à moins de 3 mètres de la maison. Pourtant, Amandine et Monsieur Jukil l'adoraient, et tous les trois étaient heureux ensemble. Pendant six mois, ce fut comme le paradis. Puis, un jour, tout bascula. Un soir d'hiver enneigé, Amandine lisait au coin du feu Rufus sur les genoux et Jean-Pierre Jequille était dans son bureau au premier étage, quand on frappa à la porte. Amandine alla ouvrir, et se retrouvait nez à nez avec un personnage assez vieux. Il devait avoir la cinquantaine, portait un costume qui devait dater du Moyen Âge, une canne à la main droite, et une mallette à l'autre. — Pourrais-je voir Monsieur Jekyll demanda-t-il, sèchement. — Oui, il est dans son bureau, suivez-moi, répondit Amandine un peu décontenancée. Elle le conduisit jusqu'à son mari qui était descendu silencieusement de son bureau, et s'était assis dans un fauteuil du salon. Ah. « Tiens, il est descendu », bredouilla la fiancée. Le visiteur ne parut pas surpris et entra dans le séjour avec un regard lourd de sous-entendu dédié à Jean-Pierre Jupille. « Laisse-nous », fit celui-ci à Amandine. Il avait prononcé ces deux mots si durement que sa femme en eut les larmes aux yeux. Elle courut dans sa chambre en se cachant le visage. Elle ne voulait pas qu'on la voie pleurer. Pourtant une fois à l'étage, elle se demanda de quoi parlait son mari et l'étrange personnage. La curiosité fut plus forte que la peur, et elle descendit à pas de loup jusqu'à la porte du salon. Elle prit le bol qu'elle avait emmené avec elle, et le posa tout doucement retourné sur la porte. Ce qu'elle entendit fit naître des frissons dans son dos, et elle dut lutter pour ne pas hurler. Ici, « Tirez, que fais-tu ici, Corneira? Le mystère de la maison abandonnée. Voici une histoire vraie que je vais vous raconter, mais je déconseille aux peureux de la lire. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez.